Toujours vous focalisez sur vos projets d'une manière discrète dans les coulisses, qu'ils soient des projets d'études ou d'affaires ou de voyages. Vous êtes toujours dans la phase de préparation et vous savez très bien qu'est-ce que vous voulez et vous le chassez. Vous savez que Saturne, votre gouverneur, vous prépare un nouveau début et vous y mettez euh, les efforts nécessaires. Et c'est ça ce que vous devez continuer à faire. Vénus, dans votre signe, va augmenter votre charisme et votre charme. Donc, dès, depuis le début du mois de janvier jusqu'au 13 euh, janvier, Vénus sera dans votre signe. Donc, elle va augmenter votre charisme et votre charme et cela va vous aider à faire la promotion de vos talents et vos compétences, surtout pour ceux entre vous qui cherchent un emploi. Vénus aussi, va vous augmenter euh, vos chances de rencontrer quelqu'un très spécial qui serait fortement attiré par votre personnalité charmante. Mars, dans votre onzième maison, dans le Sagittaire, fera un carré avec Vénus qui sera entrée dans votre deuxième maison le 13 janvier. Avec cet aspect délicat, vous devez être très prudent au niveau de vos dépenses et aussi ne pas rentrer dans des aventures financières. Et ça, c'est à partir de 13 janvier jusqu'au à peu près fin euh, janvier. Mais Mars, dans votre 11e maison... Augmentera votre popularité et vos activités de groupe collective. Vous serez, vous serez apprécié pour votre goût d'initiative que, que vous manifesterez dans toutes vos actions. La nouvelle lune dans votre signe le 24 janvier signifie une vraie opportunité pour un nouveau début, pour commencer quelque chose de nouvel, surtout avec Jupiter dans votre douzième maison qui va vous fournir la protection cette année après toute la patience que vous avez manifestée durant la présence de Saturne et Pluton dans votre douzième maison les dernières années. Les changements qui pourraient avoir lieu dans votre vie durant cette période après la nouvelle lune pourraient être au niveau de votre lieu de résidence, votre foyer, l'achat d'une maison ou bien des changements mineurs dans votre foyer actuel. Et tous ces changements seront avantageux pour votre carrière ou votre vie amoureuse.